deux véhicules et deux obusiers automoteurs à quatre ont été détruits. Dans la direction Kranol-Limansky, des unités de la 95e Brigade d'assaut aéroportées des forces armées ukrainiennes dans la région du village de Serebrianka de la République populaire de Donetsk et de la 24e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la région de la colonie de Novovodienne de la République populaire de Lugansk a été vaincue par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du district militaire central. Un dépôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Novskoï de la République Populaire de Lugansk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule blindé de transport de troupes, trois camionnettes et un obusier de vins. Dans la direction de Donetsk, les unités du district militaire sud ont poursuivi avec succès leurs opérations offensives et ont infligé des dégâts de feu à l'ennemi dans les zones des colonies de Galicinovka, Kranogorovka et Novelskoa de la République Populaire de Donetsk. Au cours des dernières 24 heures, jusqu'à 80 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat, quatre véhicules, trois supports d'artillerie automoteur César français, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine, un support d'artillerie automoteur Vosdika et deux automoteurs Akatsia canons à propulsion ont été détruits dans cette direction. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Karlovka en République Populaire de Donetsk. Et un radar de contrebatterie en TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit dans le zone de la colonie de Kurakovo en République Populaire de Donetsk. Dans la direction sud Donetsk, au cours d'opérations offensives, des unités du district militaire oriental ont occupé des lignes plus avantageuses et détruit plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et trois camionnettes. L'aviation opérationnelle et tactique, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont infligé la défaite à 67 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, en effectif et en équipement militaire dans 98 districts en une journée. Des avions de combat des forces aérospatiales russes dans la région de la colonie de Poltavka de la République populaire de Donetsk ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne dans les airs. Au cours de la journée, 5 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Zitlovka, Chervonopopovka et Kromineya de la République Populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 374 avions, 200 hélicoptères, 2903 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles antiaériens, 7569 chars et autres véhicules blindés de combat, 985 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3865 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8113 unités de véhicules militaires spéciaux.